Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de conférence. Donc qui ce matin on va commencer par une présentation de Gaël Durand qui va nous parler de Python dans les navigateurs avec une conférence intitulée Les nouvelles du front. Merci. Euh, donc bah, on va commencer et euh, j'ai sous-titré cette conférence Full Stack Python. Euh, donc Full Stack Python, c'est en, en référence, euh, est-ce qu'on peut avoir un même langage sur le back-end et sur le front-end donc comme ça vous pouvez coder en Python en même temps sur votre serveur et votre application cliente et donc on peut déjà se poser la question est-ce qu'il existe un langage qui permet de faire ça Donc oui aujourd'hui il y a le, le javascript donc on appelle ça le full stack javascript donc Le Javascript, je vais en parler rapidement, je pense que vous connaissez. Donc, tout d'abord, c'est un langage qui a été créé dans les années 90 pour rajouter du script sur vos pages HTML. Et Il s'est développé, il y a des frameworks qui sont arrivés. Et Depuis le début des années 2010, il y a également la possibilité de faire du back-end avec le Javascript, avec en particulier le framework Node.js et d'autres frameworks sont apparus pour encore permettre d'aller plus loin au niveau de la programmation dans, dans vos clients web donc avec Angular, React et tout ça, ça communique entre le backend end et le front-end avec du, de l'AJAX du REST, des sockets, du MQTT, voilà, donc il y a plusieurs protocoles qui permettent de communiquer entre le front-end et le back -end. donc ça c'est bien beau tout ça, mais nous, est-ce qu'on peut faire la même chose en Python on peut se poser la question parce qu'en Python, euh, on a déjà toute la partie serveur avec des frameworks comme euh, Django, Flask, dont vous connaissez d'ailleurs, il va y avoir euh, aujourd'hui dans cette salle beaucoup de conférences sur Django. Euh, le reste, euh, MQTT, Socket, tout ça, c'est bon, ça communique euh, avec notre back-end. Donc maintenant, on peut se poser la question, est-ce que la brique au niveau du client web euh, peut être remplacée euh, par, du, par du Python donc, euh, donc déjà, avant de répondre à cette question, on peut faire aussi un petit historique sur euh, quelles sont les interfaces graphiques en Python. Donc déjà, euh, est-ce qu'il y a eu des, des premiers frameworks, des premières expériences? Donc oui. Mais pour l'instant, euh, en Python, on parle surtout des applications en client lourd, hein, comme euh, Kyvi. Euh, voilà, donc ça c'est la. On va dire que c'est la, la librairie pour faire des clients qui est la plus avancée actuellement. Après, il y en a eu d'autres, il y a wxWidget, il y a PyQt, PySide, euh, il, y a la, il y a TK Inter, donc c'est là qui est intégré directement dans, en librairie native. Donc on peut, on va dire avec euh, TK, on fait vraiment du, du minimal. Euh, et après avec iV, là on peut déjà déployer sur Android, iOS, sur les desktops, mais pas dans son, euh, dans son navigateur web. Donc pour l'instant, on n'a pas la solution avec euh, ces frameworks-là. Et euh, donc maintenant, bah, on va se poser la question, est-ce qu'il existe des frameworks ou des solutions en tout cas qui permettent de, de développer euh, des, euh, des, des clients dans notre navigateur web Alors, Avant de répondre à cette question, euh, bah, je veux faire un petit peu des petits rappels sur euh, comment on développe en, en web donc en gros les pages web sont, sont centrées sur le document object model, sur le DOM alors quand on regarde la définition du DOM, donc ça je l'ai récupéré dans, dans un des frameworks que je vais vous présenter après euh, donc euh, on, on explique que le, le DOM c'est une API indépendante de tout langage de programmation et de toute plateforme donc ça signifie que javascript n'est en rien obligatoire dans notre navigateur euh, Ce n'est pas écrit dans le marbre, c'est pas gravé dans le marbre que ça doit être le javascript, le langage des navigateurs. Donc ça c'est bien pour Python. Euh, et donc après bah, voilà, le, le DOM va vous permettre de définir des éléments, des propriétés, des méthodes, des événements. Euh, donc par exemple on va définir je sais pas, la, la balise div avec des attributs et vous allez faire clic et on-clic dessus pour manipuler vos documents HTML. Donc ça c'est l'architecture d'une page web aujourd'hui. Quand on fait notre application web, on va avoir tout d'abord l'HTML. Donc là c'est la structure avec un langage en métabalise. Pour présenter votre page web, mettre des couleurs, mettre des formes, changer la typo, tout ça, vous allez utiliser du cascading style sheet, donc les CSS, avec des règles. Et pour mettre du comportement dans tout ça, aujourd'hui, votre langage de script, c'est le JavaScript, et donc qui communique via le DOM avec la structure, avec la structure HTML. Et donc, l'objectif, ça va être de remplacer cette brique JavaScript, ou au moins avoir aussi notre brique pour Python au niveau du comportement, tout en gardant la brique CSS et HTML inchangée. Est-ce que j'ai la solution On va voir. Donc, euh, Il y en existe plusieurs. Donc, La toute première qui a été euh, essayée dans, au milieu des années 90 par euh, Guido Van Rossum euh, s'appelle Grail. C'était un navigateur écrit en Python euh, qui, a, qui a duré de 95 à 99 et qui a été abandonné. Et donc maintenant, les, on va dire que les grands acteurs du web, euh, comme Google, Apple et compagnie, euh, ils ont investi tellement de moyens dans leur moteur JavaScript euh, que ça semble un petit peu difficile euh, d'imaginer euh, qu'ils qu réinvestissent les mêmes montants pour du Python. Donc euh, là, on peut dire que cette solution-là, avec un navigateur euh, tout, en, tout en Python, est très compromise. Donc heureusement... Euh, il reste d'autres euh, solutions, donc la première ça va être euh, les interpréteurs Python en javascript. Donc là vous avez Brython et Pyjs euh, qui était l'ancien Pyjamas pour ceux qui connaissent. Euh, donc Pyjs en gros c'était reprendre les concepts de JWT et les mettre en Python. Brython, c'est euh, un framework plus récent où là, on a un vrai interpréteur euh, Python qui a été réécrit en, en JavaScript. Donc, on va avoir notre librairie euh, Brython.js qui, qui est en fait un interpréteur euh, Python. Et donc, euh, comment ça se passe Vous mettez votre, votre code Python dans votre page HTML euh, et pendant l'exécution, euh, vous allez avoir le, la librairie, donc l'interpréteur euh, qui va interpréter. Euh, euh, online, euh, votre code Python va le transformer en JavaScript et c'est ce JavaScript qui va être euh, reconnu et traité par, par le navigateur. Ensuite, euh, donc là, Bryson et PyJS fonctionnent plus ou moins de la même façon. Euh, J'en ai mis un troisième, PyPyJS. Donc lui, il fonctionne sur mscripten et euh, asm.js. Euh, donc je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais c'est encore sur le principe de l'interprétation. Euh, donc, bah, j'en je viens à SMJS justement. Euh, donc, le, à la SMJS, qu'est-ce que ça va vous apporter Donc, la, la SMJS, c'est pour l'assembly en fait. Donc, ça veut dire qu'on descend assez bas. Euh, on va, en fait, la SMJS, c'est un sous-langage de JavaScript où on va optimiser le code JavaScript en gérant la mémoire statique, en gérant l'adressage euh, mémoire enfin le variable statique, l'adressage mémoire, donc euh, on va faire plusieurs optimisations sur le langage javascript et ça nous permet d'obtenir euh, des performances euh, assez bonnes, euh, en fait il est deux fois plus lent en moyenne que le natif ce qui est déjà excellent comparé à du, du javascript euh, normal, donc là on voit en vert c'est Firefox plus euh, ASMJS euh, donc qui se comporte bien par rapport au natif et donc, euh, comment utiliser cet ASMJS, euh, nous, dans, avec Python euh, Donc, là, je reviens à PyPyJS. Donc, PyPyJS, c'est une expérimentation où ils sont partis de l'interpréteur C-Python, écrit en C. Donc, ils l'ont recompilé en bytecode euh, avec euh, euh, ces langues LLVM. Et ensuite, euh, il existe MScripten qui permet de passer du bytecode LLVM à du ASMJS. Et donc, euh, voilà, vous avez votre interpréteur. Au lieu d'être écrit en, en JavaScript, il est écrit en ASMJS et donc vos performances sont bien plus rapides. Donc, pour l'instant JS, c'est juste une expérimentation, mais c'est une expérimentation qui est très prometteuse, et je vais vous montrer encore après ce que ça peut ouvrir comme haute possibilité. Donc, je vais revenir un petit peu sur Bryson, le premier interpréteur que je vous ai montré. Comment ça marche donc tout d'abord là on a un petit tableau comparatif de ce qui est implémenté dans Bryson et dans CPython. donc voilà tout, tout n'est pas encore mis de CPython dans Bryson par contre il y a des modules qui sont spécifiques à Bryson qui, qui n'apparaissent qu'ici c'est tout ce qui est gestion du, du DOM par exemple on n'a pas besoin dans du CPython. Donc voilà, ce euh, n'est pas encore terminé, mais ils ont déjà euh, très bien avancé et euh, c'est déjà utilisable euh, tel quel pour faire des, des projets euh, corrects. Alors, un petit exemple... Donc là, euh, j'ai fait un exemple euh, avec une, une application, une single page application. Donc les single page applications, c'est euh, en gros, c'est tout votre code qui se trouve dans le côté client. Et pour récupérer les données, il y a des requêtes REST ou du MQTT qui va taper dans le backend. Et donc classiquement, c'est une application Angular, React, euh, en JavaScript. Donc là, on va essayer de faire la même chose avec, euh, avec Brython, en hein, Python. Donc on a des petites balises euh, style. Euh, donc là, en gros, c'est du style, c'est une CSS. Quoi. Euh, en dessous, il y a des, des composants HTML, donc des divs. Et euh, sur ces composants, j'ai envie de, de cliquer dessus euh, pour, euh, que pour interagir dessus, en fait. Donc on va voir comment on va faire pour interagir sur ces composants. Donc, donc avant de passer à ça, euh, quelques, un petit peu de code de JavaScript, parce qu'on a encore besoin de, de JavaScript, on va dire, comme, euh, comme moteur, comme euh, utilitaire. On ne peut pas encore tout faire en Python, mais ça, ça va venir. Euh, donc là, il y a un moteur de, de templating, euh, donc écrit en JavaScript, qui va vous permettre d'insérer de, de euh, du code euh, HTML euh, dans, votre, dans, vos, euh, dans vos templates euh, de page. Euh, voilà, donc c'est classique. Hein, on retrouve ça en, en JavaScript ou même on retrouve ça avec euh, Jinja. Euh et compagnie côté back-end et il y a une petite petite fonction d'animation écrite en javascript qui permet de faire bouger des, des composants. Ensuite là un back-end minimaliste avec flask restful donc on voit qu'il y a une route slash hello et en gros on retourne juste hello world bon, c'est vraiment hyper minimaliste et euh, ensuite il y a un, un petit moteur de template euh, hyper basique euh, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, je vais vous expliquer. Euh, donc là on, on, a nos, nos, on retrouve nos quatre composants, nos divs. Donc, je, là on voit qu'on a le, la document zone, donc là on va pouvoir manipuler les composants du DOM, document object model. On va euh, lier avec un événement clic sur chacun de ces euh, composants. Et, euh, et à chacun de ces composants, j'attribue une, euh, une fonction différente de traitement. On va dire un callback. Euh, donc le test binding, euh, c'est euh, celui où je fais juste un replace donc de ce qu'on a vu tout à l'heure, du target. Donc C'est un simple replace de string en, en, en Python. Donc ça c'est vraiment très minimaliste, on ne peut pas aller très loin avec ça. Après le test binding JS, là j'utilise mon moteur de templating, et donc là on voit qu'on peut faire des if, des for, on peut vraiment manipuler notre page HTML euh, pour la remplir, et en, en, la, la, la rendre beaucoup plus flexible et euh, beaucoup plus riche. Euh, voilà, ensuite le move.js, euh, là je vais animer, euh, donc là on voit que je fais appel à, pareil, à une fonction javascript pour animer un, un composant, et enfin, test-rest, là, je fais une requête AJAX euh, vers mon back-end euh, en, en appelant avec l'URL, avec la, la route Hello. Et donc là, bah, je récupère le Hello World de, de, qui se trouve sur le back-end. Donc un petit exemple euh, animé avec la, où je vais vous montrer euh, chacun des composants, euh, quand je touche dessus, ce, qui, ce, qui, ce que ça déclenche. Donc là, je commence par touche-moi. Donc... Ah ah bah oui, euh, oui, j'ai pas le GIF animé là, euh, tant pis. Donc euh, quand je touche le touche-moi, bah <rire> euh, je vais avoir euh, la partie, euh, euh, on va dire le, le template simple qui est rempli, le touche-moi aussi c'est le template plus avancé qui est rempli, le et moi alors c'est remplacé par euh, euh, le hello world, et, euh, et enfin quand je, quand je clique sur le bouge le carré, ça fait bouger le carré. Bon, euh, là j'ai pas le GIF animé euh, quand j'ai créé le, le truc. A la rigueur, je peux vous montrer une petite démo à la fin. Donc un autre exemple en Brython euh, qui est disponible sur le site. Euh, donc là c'est euh, une, euh, une application plus avancée, Donc, c'est une to-do app. Mais euh, tout se passe euh, toujours dans, dans cet écran ou dans un ou deux écrans. Donc, on on voit dans, dans Bryson, on peut faire des choses, mais pour l'instant, j'ai dû rajouter à moteur et templating. Euh, il manque des utilitaires, il manque quand même des, des éléments, des composants pour faire des applications riches du niveau de JavaScript. Euh, donc on va voir si on, peut, euh, si on peut aller plus loin que Bryson pour faire des applications plus riches et pas limitées à quelques écrans. Donc la solution, euh, peut-être, ça pourrait être le Transpiler. Donc, Il en existe deux, deux projets qui sont intéressants, RapidScript et Transcript. Donc le transpiler, euh, au lieu d'interpréter au moment d'exécution de dans sa page HTML, euh, là c'est sur votre poste, c'est en offline, euh, vous allez coder euh, en Python et ensuite le transpiler, comme transcript va euh, transformer votre code, euh, <rire> votre code Python en, en code JavaScript et c'est ce code JavaScript que vous allez mettre dans, dans votre page web que vous allez afficher. Euh, donc un petit exemple donc là je suis parti de Transcript qui est pour moi le, le projet le plus avancé dans ce domaine donc c'est tout simple pour installer c'est juste un pip install et par contre il faut bien avoir Python 3.5 qui n'est pas avant donc là, on a un exemple avec une classe SolarSystem, une classe Python de base, avec des propriétés, avec un constructeur, avec deux méthodes. Et à la fin, on crée une, une variable SolarSystem. Okay. C'est tout le système solaire qui est modélisé, c'est très avancé et euh, donc là comment on utilise donc hello html donc ça ça va être transpilé euh, et là on voit qu'on va importer hello euh, js euh, qui va être là, le résultat de la transpilation euh, de notre hello.py euh, et euh, bon, on, peut, euh, on va pouvoir interagir après avec nos éléments en javascript et ce qui est bien c'est que ça ressemble étrangement à ce que l'on peut coder en python euh, donc voilà donc là .grid, ça passerait aussi bien en python qu'en qu javascript donc le, comment se passe la, la transpilation donc On va sur son terminal, on met transcript-b les euh, noms du fichier qu'on veut transcrire et c'est parti. Et donc, Le résultat là, dans, dans PyCharm, on voit que dans l'arborescence, on a maintenant un répertoire underscore, underscore, javascript, underscore underscore, underscore, underscore, avec les différents fichiers en sortie, donc les fichiers JS qu'on va manipuler ensuite. Et là, on a le résultat en JS de notre, du code Python en JavaScript. Donc comme ça, vu de loin, ça a l'air monstrueux, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Euh, et ça, c'est la sortie, donc pour s'assurer que ça marche bien. Donc là, il n'y a pas de démo, ne hein. inquiétez pas, j'en fais pas. Euh, donc un exemple de transcript sur une vraie application, donc est-ce que c'est utilisable sur des vraies applications Donc oui, quand on va sur le site, il euh, y a cette... Euh euh, référence à React, donc je ne sais pas euh, si vous connaissez React, c'est un framework euh, javascript euh, assez avancé, un petit peu du, du même style qu'Angular euh, qui permet de créer des applications riches en javascript et donc là, euh, React est disponible en Python, donc les objets React peuvent être manipulés dans votre code Python pour euh, faire du render, créer vos pages HTML donc ça va plus loin que le simple moteur de templating que je vous ai montré euh, tout à l'heure euh, pour, pour Bryson donc là vous pouvez créer vraiment des applications riches en Python grâce à votre Transpiler Transcript. Euh, et là c'est le résultat, donc là vous avez juste au départ dans votre index HTML, en gros à importer le React DemoJS et euh, tout votre code en fait c'est le résultat de la transpilation de votre Python en, en JavaScript. Donc voilà, Donc ça c'est un exemple avec un, un simple compteur euh, qui, euh, qui incrémente euh, la valeur. Euh, voilà. Mais euh, c'est un exemple qui est opérationnel. Euh, donc c'est bien, quand on veut développer une application riche de temps en temps on a besoin de voir un petit peu la, la valeur des variables, voir un petit peu comment se comporte notre, euh, notre programme à l'exécution. Euh, donc euh, il existe euh, tout d'abord bah, le mapping des sources, donc ça c'est euh, quelque chose qui va vous va être utile pour, pour débugger. Donc là on voit entre le Python et le JavaScript, euh, ils essayent au maximum de garder la structure de, votre, euh, de vos classes Python en JavaScript. Et donc euh, après, quand, à l'exécution, quand on veut débugger, donc je prends l'exemple, je reviens sur Solar System. Et donc là, euh, je l'ai transpilé, donc, euh, je, je, le passe à la, je le mets dans, dans Chrome, je mets un point d'arrêt, et on voit que sur Grid, euh, en fait, le code JavaScript est vraiment très proche euh, du, du code Python, et donc on peut regarder les valeurs, euh, tout ça. Donc, euh, euh, au niveau du, du débugage, euh, même s'il euh, y a effectivement des. Ce n'est pas, pas super simple, mais on peut s'en sortir. Donc je vais aller un peu plus vite. Euh, et donc j'ai une dernière solution à vous proposer. Donc je reviens sur la SMJS. Et en fait, on va mettre une étape supplémentaire. Donc c'est avec PyPyJS. On va mettre une étape supplémentaire, donc passer d'un format, donc un sous-langage de, de JavaScript qui est déjà optimisé à un langage binaire qui là va nous permettre d'atteindre des, des performances natives. Donc ça c'est WebAssembly, c'est très prometteur, c'est en cours de... Bah de c'est en progrès constant et ils font des avancées régulières. Donc je vous invite à, à suivre ce projet et là on, on est presque rendu à quelque chose d'utilisable pour des, pour des projets... Industriel. Euh, donc euh, récemment, euh, en juin euh, de cette année, euh, Guido van Rossum a fait euh, une interview et justement il a parlé de, de toute cette partie du front. Et euh, bah justement, euh, pour lui, pour l'instant, c'est JavaScript, euh, on a un peu perdu la, la guerre sur le côté navigateur, mais euh, pour lui, le, le mieux c'est encore de, de faire la, on va dire, le, la traduction, donc la, la transpilation Python vers JavaScript. Pour lui, c'est ce qui lui semble le plus prometteur. Et euh, donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et pour lui, on pourrait utiliser donc, JavaScript comme le moteur, comme la cible universelle euh, dans, dans les navigateurs. Donc ça sert à rien d'essayer de remplacer le moteur, on va dire mettre un, un moteur Python à la place du moteur JavaScript. Mais par contre, réussir à, à compiler, à interpréter, à se transpiler de, de Python en JavaScript, c'est la, la meilleure solution. Et donc. Euh, et donc, bah pour l'instant, pour lui, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut, qu faut garder en tête. Pour lui, c'est important qu'on qu puisse que les développeurs Python puissent développer dans les navigateurs, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Donc, il reconnaît, mais pourtant, c'est quelque chose qui, qui l'intéresse et qu'il suit attentivement. Donc voilà, donc après avoir passé tout ça en revue, on peut dire qu'on qu y est presque, avec Transcript, avec le WebAssembly qui, qui est en train d'émerger, qui est bientôt disponible. Donc bah bientôt, là, je, je fais un, un hommage à, à Holy Grail, de, justement démonter de Python. Donc bientôt, on pourra remplacer JavaScript par, par Python dans, dans les navigateurs, très bientôt, même, presque dès aujourd'hui, avec par exemple Transcript sur des petits projets. Euh, donc, En attendant, vous pouvez déjà vous, vous entraîner à, à ne pas utiliser JavaScript. Par exemple, il y a un site You might not need JavaScript qui existe euh, où là, on n'utilise pas du JavaScript pour faire des composants, mais euh, juste du CSS et de HTML. Donc, euh, par exemple, des switchers d'images, euh, des euh, vérificateurs de, de formulaires ou des, des accordéons. Voilà. Euh, donc Parmi vous, euh, qui, qui souhaiterait avoir du full stack Python et ne plus avoir à coder en JavaScript <rire> D'accord. Ok. Très bien. Donc les autres, vous partez. <rire> euh, voilà. Et puis, bah, petite annonce. Donc, moi, je, je monte une start-up. Euh, je fais une application de, de Paris entre amis. Et donc j'ai mon back-end qui est en Python, euh, j'aimerais bien justement faire des petits essais euh, sur mon front-end euh, avec euh, de la transpilation, avec du transcript, euh, voilà, pour puis plus avoir du, du javascript. Euh, donc pour ceux qui seraient euh, motivés, vous pouvez me, me contacter euh, pour, pour en discuter et puis pour discuter aussi du full stack euh, Python euh, après cette, euh, cette conférence. Voilà, donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée au PyCon. Merci. Merci Gaël pour cette présentation. Euh, on a deux minutes pour les questions. Euh, juste une petite interrogation. Oui. Euh, pour PyPyJS, moi, il me semblait que c'était pas basé sur C mais sur PyPy qui était compilé donc en C, puis lui-même euh, passé par le même scripton. D'accord. Donc là, dans le slide, sur saint typo, soit j'ai pas compris en fait comment marchait PyPyJS. D'accord. Oui. Oui, oui, oui, tu as peut-être raison, en fait. C'est peut-être <rire> PyPy, juste, justement, pour le nom PyPyJS. Oui, oui. Pas marque. Bon Après, PyPy euh, est très avancé par rapport à CPython. On retrouve euh, les mêmes librairies, donc... Euh Après, je pense que c'est Python aussi, devrait être, on devrait pouvoir aussi le compiler avec LLVM, vu que c'est du C. Je pense qu'on peut faire... Euh... <rire> bon, après, PyPage.js, c'est une expérimentation, c'est pas du tout quelque chose euh, euh, qui est utilisable en tant que tel. Enfin, c'est un peu utilisable, mais euh, voilà, fin... donc pour l'instant, c'est des pistes. Oui. Et euh, ouais, dans le front, il y, y a le web, mais il y a aussi les applis natives, les applis mobiles. Est-ce que tu peux dire un mot, j'ai dans ta start-up, vous proposiez des applis euh, ouais. mobiles Est-ce que tu as des... essayé des choses pour coder ça en Python Pour iOS et Android mm -hmm. euh, Non, là je code en natif, <rire> natif en Swift et en, en, bon, en Java. Euh, je vais peut-être coder aussi en Unity, parce qu'il y a un côté jeu. Donc, Pour l'instant, je fais du natif, mais je vais peut-être passer en, en Unity. Donc euh, j'ai déjà testé euh, Kivy. Mm -hmm. euh, je n'étais pas convaincu. Enfin, euh, je trouvais ça assez lourd au niveau pour, euh, pour pour faire la structure, on va dire, de l'application. Mais euh, ouais. si jamais il y avait un super framework en Python qui permet de faire du multiplatform avec euh, <rire> iOS Android, je prendrais, mm -hmm. serais preneur. Du, du, enfin, du transpilage avec du Cordova euh, ouais, ouais. Non, je ne suis pas Cordova en fait. Euh, parce que Cordova, euh, y a, au niveau de, des performances, euh, parce que à côté je suis aussi référent technique sur les applications mobiles euh, natives et, euh, et hybrides. Et euh, en fait, non, je ne suis pas encore fan de Cordova. Euh, React Native peut-être React Native, ouais, j'ai testé, c'est super lent. Oui, oui, non, non, mais j'ai testé. NativeScript, React Native, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu. Par, de toute façon, il y a juste à regarder les applications qui sont sur les stores avec ces frameworks-là. Non. Merci Gaël. On va s'arrêter là pour les questions. Je vous invite à poser les questions pendant le petit intermède. Merci.